Chers parents, je vous en supplie, je vous supplie énormément. Vos enfants ont besoin de vous. Vos soutiens ne se termineront jamais. Les enfants auront toujours besoin de votre aide. Cela ne veut pas dire que ça sera toujours de l'aide financière. Ce n'est pas seulement une aide financière. Et vos enfants peuvent avoir besoin de vous. Besoin d'aide morale, besoin d'aide spirituelle. Les parents, les enfants peuvent avoir besoin de l'expérience que vous avez. Vous pouvez utiliser votre expérience pour le bien-être de vos enfants. Les enfants ont besoin de conseillers. Vous pouvez vous comporter à un conseiller privé de vos enfants. Devenez de conseillers privés de vos enfants. Partagez des problèmes intimes, des problèmes qui font mal, des sujets qui font mal pour le bien-être de vos enfants. Ne pensez pas que lorsque les enfants grandissent, ils n'ont plus besoin de conseiller. que les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent, ça ne vous engage pas sur leur vie. Certains parents qui disent, moi j'ai déjà fait ma vie, et si il ou elle détruit sa vie, cela ne m'engage pas. Vous ne pouvez pas dire cela. Vous devez continuer votre travail jusqu'à la fin. Votre travail ne se termine pas seulement en payant le minerval, en nourrissant vos enfants. Mais les enfants doivent aussi profiter de votre expérience, l'expérience de la vie que vous avez menée, les erreurs que vous avez commises. Toutes ces erreurs, l'expérience que vous avez acquérie de la vie, vous pouvez le mettre en en exercice pour le travail dans la vie de vos enfants. Si les enfants n'avaient pas besoin de conseils, pourquoi le président de la République a besoin de conseillers? Pourquoi certes le président de la République a besoin de conseiller plusieurs conseillers dans chaque domaine? Le président de la République ou les autorités de ce monde ont toujours eu besoin de conseillers dans chaque domaine quelconque de la vie. Nous avons des conseillers dans le domaine de finances et j'en passe. De la même manière que de grandes personnes de ce monde utilisent des conseillers pour réussir dans leur mandat, dans leur vie, dans leur business, dans leur travail, de la même manière, vos enfants ont besoin de votre expérience. Ils ont besoin de vos conseils, ils ont besoin de votre expérience, ils ont besoin de vos points de vue, ils ont besoin de vos, votre encadrement. Pas seulement dans le domaine intellectuel, domaine de l'école, mais même dans le domaine de la vie. Car les enfants commettront des erreurs, les enfants feront des bêtises. C'est dans ces bêtises-là, un nouveau travail commencera.